Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de certains points cruciaux que vous allez détecter sur les marchés et qui seront déterminés par les mèches que font les bougies. Donc je vous ai déjà parlé des supports et des résistances et vous allez constater que lorsque un marché arrive sur un niveau de résistance ou un niveau de support et qu'il se retourne, très souvent on va avoir une mèche va être le signal d'un retournement du marché. Donc vous allez avoir des bougies qui vont monter de cette manière-là. Et lorsqu'elles vont arriver donc au niveau de, de la résistance parfois elles peuvent casser la, euh, la résistance et puis qu'est-ce qu'on va voir On va voir, voir qu'il va y avoir un rejet du marché c'est-à-dire que les vendeurs vont repousser donc le marché et à ce moment-là on va avoir ce qu'on appelle une mèche donc très importante. Donc là où on arrive au niveau donc de la résistance on va avoir une mèche et le marché sera repoussé. Alors cette mèche peut être très importante et au plus importante elle l'est au plus vous avez un signal que le les vendeurs repoussent très fortement le marché et vous avez une très forte probabilité qu'à ce moment-là les bougies suivantes soient puissantes et dans l'autre sens et que le marché redescende très fort. Donc à ce moment-là surtout si ici vous n'avez pas donc de mèche à ce niveau-là, vous pouvez avoir une mèche en dessous, une mèche en dessous mais si vous voyez que vous n'avez pas de mèche sur ces, sur ces bougies-là, à ce moment-là vous avez une grosse probabilité que le marché va descendre très fort et que donc en vous positionnant ici dans cette zone-là eh bien vous avez des très fortes chances de faire un très beau trade à la baisse. Et inversement donc dans l'autre sens lorsque le marché arrive donc ici en bas vous pouvez avoir également donc un rejet du marché, une mèche très importante donc et ensuite le marché qui va être repoussé par les acheteurs et vous allez avoir donc un mouvement très important, donc une bougie très forte donc qui va faire repartir le marché dans ce sens-là. Donc vous allez avoir ici donc le marché qui est repoussé par ce niveau de support et qui repartira dans le sens inverse peut-être de nouveau sur ce niveau-là et à ce moment-là ça veut dire qu'on sera dans un range et je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc quand vous êtes dans un range eh bien vous pouvez profiter de mouvements comme ça et parfois vous pouvez avoir des ranges de, de 50 pips donc là vous faites vraiment des gains très intéressants euh, sur, sur des marchés en range. Donc soyez très attentif lorsque vous avez des mèches comme cela, c'est très souvent un niveau intéressant pour vous positionner directement après surtout si vous avez donc des bougies sans mèche à ce niveau-là. Ça veut dire donc qu'on a un mouvement très fort dans le sens inverse et que vous allez pouvoir faire des très beaux traits. Donc soyez attentifs. il y a des signaux comme ça qui vont, vont vous aider à prendre position avec un taux de réussite très très important. Donc ces signaux-là je vous les indique dans mes formations donc vous avez d'autres signaux également qui vous permettront donc de prendre en toute sécurité euh, votre aide et à ce moment-là lorsque vous avez donc un mouvement comme cela vous rentrez à ce niveau-là et vous euh, vous positionnez donc vous mettez un stop loss soit vous le mettez là si vous voyez que le mouvement n'est pas très, très rapide par contre s'il descend très fort eh bien vous pouvez vous positionner, mettre un stop loss là voire mettre le même déjà le mettre déjà donc euh, un stop win donc vous êtes déjà positif si jamais le marché remontait donc toujours mettre bien sûr des stop loss mais lorsque vous avez une configuration comme cela et eh bien vous pouvez rapidement rapprocher votre stop loss et faire donc un beau trade en étant totalement sécurisé très rapidement après votre prise de position idem donc dans l'autre sens vous mettez un stop loss vous pouvez l'initier au début donc euh, sous, la, sous la bougie et une fois que le trade est bien parti à la hausse à ce moment-là vous le remontez rapidement, vous sécurisez votre position, vous prenez éventuellement un, donc un gain partiel et vous laissez courir votre position pour prendre euh, un second gain euh, plus loin dans le mouvement de votre trade. Voilà donc euh, c'est un conseil que je vous donne, surveillez bien les marchés. La, la dimension des bougies et donc si vous avez des mèches comme cela ce sont des signaux qui vous feront faire de très beaux trades gagnants. Je vous dis à très bientôt si vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.